Gouvernement et ce ministre qui a fait une priorité de l'inclusion, hein, il faut le savoir, c'est une de ses priorités, et bien on voit qu'il n'a pas les moyens et qu'il va mettre des personnels, et des personnels, il faut le dire aussi, puisqu'on parle à juste titre de l'égalité euh, homme-femme euh, au niveau professionnel, des droits, et bien euh, on va quand même mettre des personnes avec des salaires, on impose des salaires en deçà du minimum de pauvreté, et je crois que c'est vraiment une honte et qu'il faut la dénoncer et obtenir, et on est là, c'est ce qu'on réclame, un vrai statut. Hein et un vrai statut qui dépend d'un ministère avec une carrière puisque maintenant c'est une carrière pour tous ces personnels donc bah, je vous remercie de vous être déplacé pour faire valoir tout ça et puis pour le, se faire entendre encore aujourd'hui auprès du directeur euh, d'académie qui ne respecte pas la circulaire euh, du 5 juin 2019 sur euh, le temps de, de travail des AESH euh, notamment qui ne, qui ne prend pas en compte la distinction entre euh, temps de travail en accompagnement euh, des élèves et temps de travail hors accompagnement donc les, les activités connexes euh, participation à des réunions euh, préparation euh, préparation du travail avec les élèves etc donc on a encore euh, pas mal de collègues à ESH dans l'académie qui font euh, et dans le département euh, qui, qui, euh, qui font un temps de travail en accompagnement supérieur à celui qu'elle devrait faire ou elle devrait faire, il, elle devrait faire. Euh, donc on peut considérer ça comme du, du travail gratuit euh, avec la, la mise en place des, la mise en œuvre généralisée des piales, euh, on se rend compte que des contrats qui avaient été régularisés et mis en conformité avec la circulaire avec la circulaire de 2019 euh, étaient, étaient de nouveau euh, ne respectaient de nouveau pas cette, cette circulaire n'étaient pas en conformité avec euh, ce temps d'accompagnement donc voilà encore, encore ce, ce souci qui, qui, qui demeure avec la, la mise en place généralisée des, des piales sur le département, donc euh, beaucoup euh, il y a beaucoup d'inquiétudes évidemment. Euh, donc euh, parmi celles-ci, euh, on trouve. Euh, donc la possibilité d'accompagner des élèves de la maternelle au lycée. Alors même si la DSDEN lors des, des, du, du comité technique spécial départemental et lors des audiences s'est engagée à, à tenir compte de l'expérience professionnelle des collègues à ESH. Bon, n'empêche qu'il faudra vérifier ça une fois la mise en place effectuée, puisqu'on peut on peut s'inquiéter quand même de ça. Autre inquiétude. Donc les, la carte des piales a été diffusée. Donc sur le département, il y a 19 secteurs, des secteurs qui parfois sont, sont très étendus, par exemple le secteur de la puisée, donc d'un bout à l'autre il y a 50 ou 60 km euh, le chablisien aussi est un territoire étendu euh, donc euh, là, là encore euh, la DSDEN s'est engagée à ne, ne pas proposer des, des couplages d'établissements euh, supérieurs à 20 km mais bon, en pratique on est sûr de rien, donc donc euh, c les, les piales nourrissent beaucoup d'inquiétudes chez, chez les collègues AESH, et on peut le comprendre. Juste pour dire un mot, parce qu'avec euh, l'appel euh, à la grève aujourd'hui et au rassemblement, et un appel euh, d'initiative nationale de euh, l'intersyndicale FO, FSU, CGT Sud, SNALC, pour les AESH, qui appelle évidemment les AESH et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à se mobiliser pour un statut, un salaire pour les AESH et pour l'abandon des piales qui mettent en place la mutualisation des personnels, de ces personnels qui sont déjà ultra-précaires, ça a été dit tout à l'heure. On a lancé dans le département une pétition. Cette pétition qui dit. Nous, sous signés personnel de l'éducation nationale de Lyon, constatant que les AESH sont des personnels indispensables dans nos écoles. Aussi, il est urgent que leurs revendications soient enfin entendues. Nous exigeons un vrai statut de fonctionnaire d'État, un vrai salaire, une vraie formation pour les AESH. L'arrêt immédiat des Piales qui, par les mutualisations des AESH et leur mutation du jour au lendemain, dégraderont les conditions d'accompagnement des élèves et les conditions de travail de tous les personnels, enseignants et AESH. Et on avait rajouté d'ailleurs aussi un point sur le recrutement pour demander le recrutement immédiat des personnels à ESH à hauteur des besoins parce que évidemment la mise en place des pial c'est une possibilité pour l'administration de partager les moyens et donc de ne pas recruter à hauteur des besoins on passe d'une logique qui était une logique où on respectait le notification de la MDPH et donc basée sur euh, les besoins des élèves en situation de handicap à une logique qui se base en fonction des moyens de l'éducation nationale, et on sait bien que les moyens de l'éducation nationale sont toujours à la baisse et toujours vus au plus bas. Donc, que nous soyons enseignants ou AESH, la question de la mise en place des piales est l'affaire de tous. Nous estimons donc nécessaire de se mobiliser tous ensemble pour faire avancer ces revendications. Cette pétition sera portée à Monsieur l'inspecteur d'Académie de Lyon, le jeudi 8 avril, aujourd'hui donc, à l'occasion de l'appel national à la grève et au rassemblement. A savoir qu'il y a un rassemblement aussi aujourd'hui à Sens, en même temps que nous sommes rassemblés ici. Cette pétition, et on n'a pas tout récupéré, on a déjà près de 200 signatures dessus. Euh, on peut continuer, à mon avis, à la faire signer, et de toute façon il va falloir qu'on ouvre des perspectives pour continuer cette mobilisation, on ne va pas en rester là, évidemment la, la, le contexte fait que euh, ça, ça a rendu plus difficile la mobilisation, et d'ailleurs c'est vrai qu'on peut évidemment penser au fait que... Euh, le gouvernement et le ministère profitent clairement de, des difficultés qu'on peut avoir à se réunir, à se rassembler dans le contexte actuel, pour faire passer aussi tout un tas de réformes, pour continuer à dégrader nos conditions de travail, et ça on ne peut pas le laisser faire, et je pense qu'aujourd'hui c'était important qu'on soit là, c'était important de maintenir cette manifestation, cette, ce rassemblement, cette mobilisation, et de faire entendre de nos revendications, de ne pas confiner les revendications qui sont toujours là, même dans le contexte dans lequel on est, même s'il y a le confinement, et donc on a tout intérêt à continuer à se mobiliser pour les AESH, pour l'ensemble des personnels, pour les conditions de travail, pour l'école publique et l'ensemble des services publics. Donc, moi j'appelle tous les, les, les collègues à continuer à se rassembler, à se réunir dans les écoles, à prendre position, et sur la base de cette pétition, à continuer à discuter avec l'ensemble des, très... des personnels qui sont souvent très isolés dans les écoles, pour les rassembler au maximum et qu'on soit le plus nombreux possible pour faire entendre ces revendications. Oui, on a Merci on était, euh, effectivement, les, les conditions sanitaires et les contraintes des 10 km euh, avaient arrêté pas mal de collègues et de d'AESH, mais que ces mobilisations, euh, bien sûr, en ce moment, à sens, mais partout en France, à l'appel de nos syndicats, euh, auxquels je rajouterai la CGT Éducation, hein, qui participe aussi, euh, donc, Solidaire, FSU et Force Ouvrière, on a appelé à ce jour et d'autres mobilisations, bien, bien sûr, puisque ce combat n'est pas terminé. Comme la plupart, c'est un combat tout à fait juste. Hein. Le travail des AESH est, est reconnu euh, euh, par les pairs, par les collègues. Euh, L'administration nous dit qu'elle reconnaît euh, ce travail. Eh bien, Si elle le reconnaît, eh bien qu'elle fasse un vrai statut pour, euh, pour ses personnels, pour nos collègues AESH. Un vrai statut avec le moyen d'avoir une paye digne de ce nom et de ne pas les... Les maintenir dans une précarité avec des 60% et des salaires, on l'a dit, et on le répète, en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça c'est une honte pour notre gouvernement. Et effectivement, on constate aussi que la plupart des AESH sont des femmes et que les, parmi les engagements du gouvernement, euh, le droit à l'égalité professionnelle homme femme est loin d'être respecté. Et bien, C'est tout le contraire qu'ils qu font actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de, de monter une usine qui va entretenir la précarité des femmes avec des salaires indécents. Et ça, je pense qu'on est tous au courant et on est là pour le dénoncer. Et que c'est important effectivement d'être de, de, de, le plus nombreux possible à le faire pour faire plier ce gouvernement parce que c'est inadmissible actuellement. De, de proposer des salaires pareils et des conditions de travail pareilles. Parce que il me semble que les personnels AESH, au niveau proximité des élèves, on peut difficilement faire plus et elles sont confrontées en première ligne au Covid qui traverse bien sûr les salles de classe, on le sait très bien, de la maternelle au lycée. Et si des personnels doivent être vaccinés, il nous semble que parmi les enseignants, les personnels, les AESH, sont parmi les personnels prioritaires. À ce sujet, on, on, on, on, j'ai appris ce matin qu'on avait encore repoussé celle, la vaccination des enseignants. Donc c'est plus avril, c'est juin. Euh, voilà, c'est lié aux attaques, hein, encore euh, cyberattaques. On a demandé à nombreuses reprises que ces quotités de, de services soient, puissent être augmentées, évidemment, euh, en cas de demande des, des collègues à ESH. Euh, donc, on va être vigilant sur ce dossier et on va le, on va le rappeler aujourd'hui euh, en audience, euh, puisqu'il n'y euh, a pas de sortie de, de la précarité possible pour les collègues à ESH sans une augmentation de la quantité de service